Ta formulation est bizarre. C'est comme si tu étais distancié de cette peur. Je dis ça parce que tu ne dis pas j'ai peur des défunts. Tu dis j'ai appris que j'avais peur des défunts. Comme si tu prenais ton journal et tu voyais un personnage nommé dilemme qui disait Ah bah tiens, elle a peur des défunts Et ça en fait. Mais quelque part, ça résonne juste chez toi. C'est une formulation qui, pour moi, personnellement, est chelou, qui est bizarre, mais en fait, ça résonne juste chez toi parce que ça te permet de prendre de la distance, effectivement. Ça te permet de pleinement contempler cette, euh, ton rapport au spirituel, ton rapport à la mort, et ton rapport à tes propres euh, capacités médiumniques euh, de manière rationnelle et de pouvoir les formuler. Euh, cette peur d'où elle vient en fait, on s'en fout. L'essentiel, c'est. Alors, qu'est-ce qui est prioritaire pour toi euh, Ok. C'est qu'est-ce que tu en fais de cette peur Cette peur, c'est un matériau de base pour te donner, pour te renvoyer l'info de manière imagée. La peur, c'est un... une matière première. L'essentiel, c'est pas d'où vient la matière première. C'est qu'est-ce que tu en fais. Toi, tu me poses ce côté, d'où vient cette matière première Parce que. Ça te permet de pouvoir maximiser tes chances de transformer cette matière première en quelque chose de positif. Donc, tu réponds à un besoin de je veux aller vers le positif, je veux vraiment que ce soit bien pour moi et que ce n'est pas quelque chose qui va me plomber. Ça répond à quelque chose, à, ça répond à une expérience, à une ou plusieurs expériences passées où tu t'es fait entuber, ou tu as eu quelque chose, tu as vécu quelque chose qui a eu des conséquences négative pour toi et tu ne veux pas que ça recommence c'est comme si je te disais tu as découvert euh, tu es la première personne sur terre à découvrir le pétrole et tu me demandes euh, d'où vient le pétrole quel est son composé chimique quels sont de quoi fait quels sont les composants de, de, de cette matière noire et en te répondant ça te permet à toi de pouvoir dire ok, c'est euh, ça l'élément numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, et du coup, je peux en faire euh, ça, ça, ça, ça et ça. OK. Euh, maintenant que je sais que ta question est bien fondée, parce que parfois il y a des fondées, des questions qui ne sont pas fondées. Euh, OK. À quoi te sert cette peur Ok, ce n'est pas une peur, c'est une jouissance. Derrière, ça résonne excitation d'être au contact d'un nouveau monde, excitation d'être en contact avec des gens qui ont un, un autre point de vue que toi. Donc le côté euh, peur des défunts, si quelqu'un, ok, si tu as peur des défunts, ça veut dire que tu, peux, que tu peux contacter des défunts, que tu as des perceptions euh, pour que tu as ton troisième œil ouvert qui te permet de percevoir les défunts à travers euh, un ou plusieurs des cinq sens qu'on a. Euh, pourquoi tu as amené cette capacité médiumnique dans ton expérience pour pouvoir, toi, rentrer en contact avec des gens qui ont un point de vue unique sur toi-même, sur la matière, sur ton expérience. Parce que les défunts étant sur un plan dimensionnel autre, qui n'est plus incarné, ils ont, ils ont déjà beaucoup plus de clarté d'esprit. Euh, et c'est une, je coupe, mais c'est une manière pour toi de te rapprocher. Euh, du père ouais c'est ça c'est une manière pour toi de te rapprocher du père c'est à dire euh, euh, père pas dans le sens mon papa mais père dans le sens ma manière à moi d'aller à l'extérieur donc connecter les, euh, les défunts ça te permet de reprendre ton pouvoir d'agir dans le monde d'une manière beaucoup plus sensible, d'une manière beaucoup plus subtile, spirituelle. Euh, parce que là, les actions ne se font pas en ayant euh, des gestes. Ce ne se font pas, cette, ces actions ne se font pas en ayant des décisions dans une entreprise où tu serais. Mais se fait juste par l'énergie, juste par l'intention. Donc, tu es en train de découvrir ta propre puissance. Et c'est ça qui te... Cette peur, elle... En fait, ce qui résonne, peur, c'est plutôt ta puissance. Comme tu as peur de ta puissance, tu as du mal à aller explorer ta relation avec euh, ta. avec les morts, avec les défunts. Et donc, tu as du mal à aller explorer ta médiumnité, ta clairvoyance. Euh, ouais, on est sur ça. Je crois que j'ai tout dit en fait. Je suis en train de relire, mais il y a autre chose pour elle, non. Bon. Pour le groupe, qu'est-ce que ça sous-tend Une action valable qui va avoir du poids et qui va changer ma vie ne se fait pas forcément dans la matière. Ça peut être un mot, ça peut être une pensée. Ça peut être une intention dénuée de toute pensée. Et ça, c'est très important de le savoir. Parce que en sachant réellement ce à quoi on est connecté dans, dans l'invisible, dans le spirituel, et donc et à ce feu spirituel, et en, juste en levant le petit doigt donc en faisant peut-être une action dans la matière qui n'a l'air de rien qui a l'air anodine, ça va peut-être tout changer ça va créer des changements énormes ça va être euh, le, euh, le j'ai une image qui me vient c'est comme dans, dans l'âge de glace lorsque Scratch ou l'âge de glace 2 je me souviens plus, il y a un glacier, il y a la noix qui est bloquée dans la fissure de glacier et il la retire et tout le glacier s'effondre, et en fait c'est ce genre de petites actions toi tu retires la noix et ça crée un mouvement énorme qui, qui remodèle le monde, qui remodèle ton monde, ta réalité, et ta place dans cette réalité. Donc en fait, tu es en train de te questionner sur ta place dans la société. Et c'est aussi le cas de tout le monde. De ce côté, ok, si, est-ce que je peux vraiment juste en déplaçant, euh, en faisant en faisant une action qui a l'air de rien, est-ce que je peux vraiment tout changer Est-ce que ça va vraiment tout changer En fait, ouais. C'est ce côté, est-ce que mon intention peut être mise en forme à travers des actions simples, pures, euh... qui ne sont pas compliquées Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà ce que ça résonne. Belle soirée à toi, salut